Oui, bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement euh, un projet que nous avons complété, ça s'appelle GEL Médical, c'est une plateforme web qui permet de présenter euh, les produits de gel médical et aussi euh, les différentes analyses médicales qu que la compagnie fait. Donc, nous allons voir ensemble ce que, euh, brièvement comment euh, le site doit fonctionne et je vais vous présenter euh, le mode de gestion du, du site. Donc, euh, le site internet a été développé avec euh, deux extensions, donc, deux extensions principalement, Elementor, Elementor et ACF Pro. Donc, Elementor, c'est déjà une extension WordPress qui permet de gérer facilement, payer facilement les templates, les thèmes. Et ACF Pro permet d'ajouter les champs personnalisés. Donc, euh, c'est fait qu'au niveau du site, on a principalement plusieurs On, on a plusieurs onglets. On a l'onglet article. Bon, article pour les différentes publications sur le site. On a portfolio si éventuellement la compagnie veut faire la publicité de ses de, de, de réalisations. On a les pages, on a contact pour les différents formulaires de contact. Donc nous avons utilisé par exemple l'extension euh, Contact Form 7 pour être en mesure de créer euh, les différents formulaires. On a l'onglet produits pour la liste des produits. Euh, ta, ta, ta. Et bon, ce qui fait que donc maintenant je vais vous montrer un peu en gros si par exemple euh, au niveau de l'interface du site. Euh, donc là, au niveau de l'interface du site, on a, on a euh, plusieurs pages. On a les différentes pages qui sont là. Par exemple, euh, accueil, à propos biomédical, bio euh, analyse et diagnostic, contact, bon, et la, le, le, la page de compte. Donc, si vous voulez, euh, si euh, pour gérer les différentes pages, c'est vraiment directement parti de l'onglet Elementor. Donc, parce que déjà, si le site, lorsque vous avez créé avec Elementor, c'est important de ne pas cliquer sur modifier la page puisque Elementor a son propre éditeur de contenu euh, qui est accessible à partir de ce lien-ci. Donc, il ne faudrait pas donc cliquer là. Donc, lorsque vous avez cliqué sur Edit oui, Elementor, ça va vous rediriger euh, sur l'interface de modification du contenu d'Elementor. Et à partir de cette interface-là, vous allez être en mesure de faire la modification des textes, des photos et de tout ce que vous souhaitez modifier vraiment au niveau du site Internet. Donc, par exemple, lorsque j'ai cliqué sur Modifier avec Elementor, j'ai... Euh, accès, je, lorsque je clique sur une section, automatiquement à ma gauche, j'ai euh, accès au contenu que je peux modifier. Donc par exemple, bienvenue sur le site web de GEL médical, ingénierie médicale, ainsi de suite. J'ai aussi euh, les liens vers les boutons, bouton 2. Euh, la liste, c'est au niveau de cette liste-ci. Si vous modifiez les textes, euh, les photos, photo, c'est cette photo-ci que je vais modifier. S'il y a une vidéo qu'il faut une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer ici et ajouter la vidéo à ce niveau. Et si, dans le cas contraire, il sera question d'enlever tout simplement cette vidéo aussi. Euh, dans l'onglet, euh, dans, dans dans cet onglet, même c'est pareil pour tous les blogs en fait, il faudra tout simplement cliquer sur le blog, changer les textes au niveau de votre gauche, gauche et ensuite euh, cliquer sur, sur sur regarder. Donc je vais vous montrer un exemple. Si je veux modifier ce texte-ci, je clique ici, je peux euh, ajouter bon n'importe quelle valeur. Par exemple, pour bien changer le texte, si je souhaite modifier. Après, normalement, automatiquement, quand une modification est effectuée sur une page, vous allez vous rendre compte que euh, ce bouton va devenir vert. Donc, il faut cliquer dessus, dessus pour être en mesure de faire la mise à jour. Donc, donc une fois que vous avez fini avec euh, les modifications de chaque page, il sera tout simplement question de cliquer là-dessus et aller sur « Voir la page » pour voir le rendu final euh, de la page. Donc euh, ça c'est vraiment tout ce qu'il faut pour la modification des différentes pages parce que toutes les pages ont été créées avec Elementor. Donc maintenant il y a des éléments qui sont un peu dynamiques euh, qu'on utilisait par exemple le formulaire de contact. Donc c'est comme j'ai dit tantôt le formulaire de contact est géré à partir du, de l'extension Contact Form 7. Donc il sera question dans ce cas d'aller dans l'onglet Contact et euh, et de faire la modification du formulaire. Euh, je veux confirmer, euh, par exemple, si, ça c'est le formulaire des contacts, donc cliquer sur modifier par exemple, et et, euh, et modifier par exemple, bon, les, les, ben, où on souhaiterait envoyer le courriel, les textes du, du, du message. Bon, je verrai je vraiment euh, le formulaire. Bon, en après, fait, dans tous les cas, on, on, on aura le temps de, modifi, de supprimer tous les formulaires qui sont pas utilisés ici, mais en gros, c'est un peu ça. Euh, et aussi maintenant pour les produits, pour les produits, euh, il sera question de cliquer sur pour faire la modification des produits. On peut cliquer sur l'onglet biomédical et on aura accès à tous les produits. Euh, si on veut modifier un produit, cliquez tout simplement sur un produit qu'on souhaite modifier et ensuite euh, cliquez sur modifier le produit. Ah, et il faudra ajouter la description. Ok. ce que je veux dire ici. C'est très important de ne pas mettre euh, les photos dans l'onglet description. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les photos à ces niveaux. Par exemple, euh, ici, ça, c'est vraiment plus, plus pour les textes. Donc, mettre la, mettre la description du produit ici. Mettre le résumé s'il y en a. Au niveau de la, de la description, côté ici. Pour les photos, voilà, le, on met la photo au niveau des images de produits et pour les galeries de photos. S'il y a plus de photos, on peut mettre dans, au niveau des, des galeries de photos. Par exemple, je vais cliquer là et je vais sélectionner les photos de ma galerie que je souhaiterais ajouter. Donc et quand et quand c'est fait euh choisir la, la catégorie. Donc euh, présentement les catégories sont des catégories par défaut, Donc, il sera question pour vous de faire la modification des catégories pour que ce soit pour que ça corresponde avec votre avec vos produits. Donc après avoir fait la, les modifications, vous pouvez sélectionner la catégorie par exemple ici et ensuite cliquer sur mettre à jour. Quand vous avez fait la, la mise à jour, vous pouvez voir le rendu final au niveau de la page. Donc, ça, c'est un peu le rendu final. Donc, euh, OK, donc maintenant, là, ce qui est important, euh, enfin, je pense qu'on va le faire, mais ce serait au niveau de, euh, la, traduction de la traduction de certaines terminologies. Donc ici on a on a l'extension qui s'appelle loco translate donc c'est une extension qui permet de traduire des textes qui sont dans le code donc euh, à ce niveau il sera question de cliquer sur le thème donc euh, sur le thème le thème courant et cliquer sur modifier et ensuite euh, faire la modification des textes euh, en anglais ou en français donc présentement on est en français donc il faudra tout simplement modifier les textes ici en français euh, Ok, pour la création des, des utilisateurs, c'est aller dans l'onglet utilisateurs et ajouter de nouveaux utilisateurs. Et de temps en temps aussi, c'est rappeler de faire les mises à jour au niveau des extensions. Donc, cliquez dans l'onglet extensions et euh, je pense que toutes les extensions sont à jour. Bon. Euh, je vais mettre à jour. Oui, je pense que toutes les extensions sont à jour dans tous les cas. Donc, si, si faut pour me faire la modification du site internet, c'est à ce niveau. Donc en gros, ça c'est euh, ce qui a été fait par rapport au site web. Donc euh, je crois que je crois qu'avec ça, c'est vraiment très facile de gérer le contenu et tout ce qui a accès au site internet. Donc ça veut dire pour les pages, c'est rassuré de cliquer sur Edit Element Offat. Et pour les, pour les produits, vous pouvez cliquer sur Modifier la page. Euh, et vous pouvez ajouter de nouvelles pages donc je ne sais pas si j'ai parlé de ça mais pour ajouter de nouvelles pages c'est tout simplement aller dans l'onglet Produit, euh, des nouveaux produits pardon Allez dans l'onglet Produit, cliquez sur ajouter et quand vous allez cliquer sur ajouter vous allez mettre votre titre ici, la description du produit les textes, comme j'ai dit mettre les textes ici, s'il y a un résumé mettre les résumés euh, pour les photos, mettre l'image du produit et s'il y a plusieurs photos pour, les, pour, pour ce produit là, ajouter au niveau de la galerie. Et ici, c'est important de choisir le type de produit que vous souhaitez ajouter. Est-ce que c'est un produit simple Est-ce que c'est un produit euh, groupé, externe, variable Donc, produit simple d'habitude, c'est un produit qui n'a pas de variation. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit qui, par exemple, vous vendez une table, vous n'avez pas de couleur, vous n'avez pas de couleur, ou bien la table n'a pas de forme, a une seule forme. Dans ce cas, il faudrait utiliser produit simple. Un produit groupé, c'est généralement des produits qui viennent en groupe. Donc, ça veut dire que je vends une table, j'ai des chaises, dans ce cas, je vais donc utiliser un produit groupe, créer plusieurs produits. Donc, je vais créer un produit pour la table, je vais créer des chaises, et ensuite je vais grouper en utilisant l'option produit groupé. Produit externe d'habitude c'est pour les produits qui que vous vendez, qui est que le, le, le client a besoin d'aller sur le site web du fournisseur pour compléter la commande. Donc, d'habitude, si vous vendez par exemple euh, un produit d'un partenaire et que le client doit cliquer sur le lien pour aller sur le site web du partenaire, partenaire pour compléter la commande. Dans ce cas, il faudra sélectionner « Produits Externe. Et « produit variable c'est vraiment un produit, des produits qui ont plusieurs variations. Par exemple, vous vendez une table, et la table a plusieurs couleurs. La couleur rouge, jaune, bon, bleu, ou peu importe le nombre de couleurs que vous avez. vous pouvez utiliser « Produits variable à cet effet. Et par, par, pratiquement pour le cas de « Produits variable il faudrait sélectionner les attributs du produit. Par exemple, euh, en, en allant sur « Attributs », créer les attributs qui correspondent à « aux différentes variations et ensuite les assigner au niveau d'ici. Euh, et une fois que c'est fait, cliquez tout simplement sur Publier pour être en mesure de faire la publication de votre produit. Donc en gros, voilà un peu ce qui a été fait par rapport à ce projet. Donc s'il y a des questions, ce serait un plaisir de les entendre dans le commentaire. Merci.